Tasses de thé ou pour voler. Hmm. Salut toi. J'attends mon ami Xux. Il va me montrer son nouveau jouet. Je l'ai pas encore vu, mais il m'a envoyé un indice. Tu veux m'aider à deviner ce que c'est Allons-y. C'est pour les tasses de thé ou pour voler Est-ce que c'est un avion Ah oh, non, c'est pas pour les tasses de thé. Oh, un oiseau. Ah non plus. Quoi? Une soucoupe? Mais oui, on met une soucoupe sous une tasse de thé. Il y a des soucoupes volantes pour voler. Oh! Wow! Merci de m'avoir aidé à deviner! <tousse> Ton nouveau jouet, c'est une soucoupe volante téléguidée. Oh! Wow! Oh! Xux! Est-ce que je peux l'essayer, s'il te plaît? trop fragile. Oui, oui. Mais non, Xux, je vais faire attention. Oh, oh s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît! Là. Oh. Attention, qui tombe. Oui, je vais faire attention. Oh, oh. ça. Oh, Oh, oh, non, je parle à contre-Auxuxux. Ah. Je suis vraiment désolée. Oh, non, ah. Oh, ah. Oh, Belle fenêtre! Oh, qu'est-ce que c'est sûr ça Oh, une soupe volante et délidante. Mais que c'est bizarre Mamie! Oh! non, non. est a prisé la fenêtre de Mami Gâteau non, je m'en vais, moi. Oh, Non! Non! Non! oh, oh, oh, oh, oh. Bonjour, mamie. Hello. Euh. On a entendu un gros bruit. Mmh. Euh, Est-ce que ça va? Non, oh, oui, oui, ça va. Et c'est que. Et la soucoupe volante a cassé ma fenêtre quatre fois. Oh! oh. Mais fois, vous à qui elle appartient? Oh, non, non, non. On n'a jamais vu cette soucoupe <rire> volante. Ah bon? Euh, jamais. Et vraiment. Vraiment. Mmh. Intéressant. Mmh. Oh. Mais plutôt aujourd'hui, j'ai vu Yeti jouer par ici. C'est probablement sa soucoupe. Oh, je vais lui poser plein de questions, Dili. Quoi? Et tu veux me dire quelque chose, Xix? Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Xix? Oh, une minute. oh. Tu veux que je dise la vérité à Mamigato? Mais si je lui dis la vérité, elle va être passée contre moi. Maman, Yeti! Oh, t'as raison, mais si je lui dis pas, elle va Yeti. Quoi? Oh, Est-ce que tu crois que je devrais dire la vérité à Mamie Gâteau? Oh, oui. oui. Oh non. D'accord. <rire> Mamie gâteau. <Gato>. Oui! Ah! <rire> euh, la soucoupe, elle n'est pas à Yeti. Oh. Mais elle est à qui alors? Ex -ex -so. Oh, M'exus! Oh, elle se couvre ta Mais. Mais. Mais c'est moi qui l'utilisais. Je pas fait d'express un accident. J'aurais dû écouter gzux. Oui, oui, oui, c'est oui, oui, la slide, c'est que je pas. Comprends... ça va, Christopher. Et je comprends que c'était un accident. Je suis contente que tu m'aies dit la vérité. Et bon. quelqu'un va m'aider à nettoyer et réparer. Moi aussi. crash, crache, boom bang, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je prends mon courage à demain. J'avoue que c'est moi pas le voisin. Je répare les dommages, la vérité ça soulage. crash, boom bang. D'avoir été honnête et de m'avoir dit la vérité. Oh, tu es un bon petit garçon. Ça fait plaisir. <rire> Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles étrangement à un jeune Monsieur G. tout? Monsieur G. tout moi Oui C'est très gentil. Monsieur G. tout c'est vraiment une bonne personne. Oh, tellement. Eh oh. hey, non Allez <rire> jouer Mais, um, faites attention. Oui, oui, très <rire> attention. <rire> ah, je me sens tellement mieux maintenant. Merci de m'avoir aidé à trouver une bonne solution et de dire la vérité. Oh! Et que c'est très important de ne pas mentir. Oh, et que je dois toujours écouter Xux. À la prochaine. Bon, oh, Xux, t'es prêt à aller jouer avec ta nouvelle soucoupe? Non, oh, je te promets, je vais faire attention au Xux. Allons-y.